Euh, bah, je m'appelle Nicolas Groux, voilà, je viens au CAJ euh, voilà, pour me trouver une voie professionnelle mais aussi m'autonomiser un petit peu plus. Alors Avec BD Nova, ça fait maintenant un an et demi environ que, voilà, que je fais des, des actions plus ou moins régulières. Ma formatrice m'a aidé à trouver l'idée de l'aide à la personne. Bah, c'est quelque chose que j'avais ancré un petit peu dans mes habitudes, euh, dans mon quotidien en fait, euh, d'aller volontairement vers les gens lorsque je voyais qu'elles avaient besoin de moi. Euh, je pense dans la rue ou des gens qui ont besoin de porter des choses un peu lourdes. Après ça, j'ai pu faire du coup un stage dans, une, dans la Maison Philippa, euh, avec laquelle j'avais fait déjà pas mal de, pas mal de bénévolat. J'ai vu des personnes, des personnes âgées progresser au fur et à mesure que, que je les voyais. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont vécu quelque chose et qu'ils ont vraiment euh, eu un apport de leur côté. Elles avaient vraiment, des, pour certaines, des grands troubles attentionnels. J'avais l'impression d'arriver à les canaliser un petit peu plus peut-être. Je pense que déjà une bonne humeur, une certaine bonne humeur qui, qui leur manque un peu au quotidien. Et euh, voilà, vraiment, ça, ça j'adore. On aidait chacun une personne âgée à faire une mission avec une liste. On y allait étape par étape, mais une mission d'orientation, voilà, par exemple, sur la tablette. Et alors, je leur mon, je montrais à la personne l'icône qu'on cherchait et je l'invitais, je l'encourageais à continuer de chercher parce que souvent, elle se décourage. Voilà, donc C'était de l'orientation. Grosso modo, c'était de l'orientation. Ensuite, un petit peu de technique, quand même, pour savoir comment manier une tablette. Et voilà, aller sur Internet, faire une recherche qui peut leur servir au quotidien si jamais ils ont besoin de faire une recherche quelconque. Quoi. Je pense que déjà l'idée d'être de, de, bénévole, c'est une belle idée, je trouve que déjà, le, le concept est vraiment beau. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que voilà, les personnes nous accueillent encore plus à bras ouverts. Quoi. Je pense que j'aurais bien aimé qu'on m'aide, et je pense que c'est pour ça que je, je suis allé vers les gens pour les aider. Parce que voilà je voulais donner ce que j'aurais aimé recevoir. Je pense que ça. 으아! <웃음>